Allez Matolo ah, oui la mer est calme, la mer est calme. Oh un nuage. La mer s'agite, la mer s'agite, la mer s'agite. Oh Il est parti. La mer est calme, la mer est calme, la mer est calme. Oh une tempête Aïe aïe aïe Tout s'est calmé. La mer est calme.